Allez, action. Si je devais expliquer ce qui m'a amené à exercer donc, le métier de, de gérant, d'aller au contact des dirigeants sur le terrain m'a ben, vraiment en donné envie de faire ce métier-là. Alors si je devais citer une journée de, de bourse qui m'a particulièrement marqué, le 13 septembre 2008, nous avons la conviction qu'il y a de la place pour autre chose. Entre ces deux mondes, mes collègues euh, savent que j'ai un petit esprit de compétition quand même. Bonjour, je suis Cyril Charlot, je vais vous présenter mes perspectives.